Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative War Games. Aujourd'hui, Top Player Podcast Chapter Approved 2022, on aborde les changements en points. C'est le podcast avec le salage et le dessalage de la méta. On va voir un petit peu ce que Games Workshop nous a réservé sur ces changements en points. Il euh, y a pas mal de choses à dire. Euh, on va découper cette, euh, ce podcast en trois parties. Euh, partie Imperium, partie Chaos et enfin partie Xenos pour l'occasion, je reçois encore des invités d'une grande qualité, à savoir Aimé et Napo. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Aimé, comment vas-tu Ben bah écoute, ça va bien, euh, Voilà, rien de spécial, je suis contente d'être là, de participer à l'activité la, de la chaîne, c'est ah bah cool. Ok, on te présente plus hein, évidemment Aimé et avec nous on a aussi Napo euh, qui intervient pour… Euh, pour la seconde fois, modulo l'ordre dans lequel on va publier les, les, les podcasts, mais euh, Napo a déjà fait la, la review, du codex, euh, la review euh, post CA du codex GK. Napo, comment vas-tu eh bien, ma foi ça va très très bien, très content d'être là. Une fois encore ou pas modulo euh, <rire> l'ordre des sorts. <rire> ok alors écoutez sans plus attendre alors il faut savoir que quand ce podcast-là sort vous aurez déjà eu celui sur les secondaires sur les scénarios secondaires euh, nouveaux scénarios etc qui aura été réalisé avec Aimé et, euh, et donc là c'est bah, la suite logique hein, d'aborder les changements en point à savoir qu'on va quand même euh, aborder d'une façon générique ces changements en point et ils vont être après repris dans des reviews bien spécifiques pour chaque codex afin de permettre bah, à tous nos abonnés et à tous les joueurs de, de, de se réorienter un petit peu plus facilement sur leur utilisation de leur faction préférée on va commencer par l'imperium et si on commence par l'imperium évidemment mais on commence par l'espèce marine yes alors, au euh, niveau des espèces marines, globalement, on va diviser euh, en deux. On va parler des d'espèces marines au global et on s'y plus spécifiquement dans les DA, les BA et les Space Wolf. Euh, au niveau du Space Marine, ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu un, un up euh, de 10 points, euh, de 10-20 points sur les Drag -nodes. Ça concerne les Drake Redemptor, euh, qui était quand même une entrée. Euh, visible assez fortement dans la plupart des bulles de SN, parce qu'on a quelque chose de très polyvalent qui fait à la fois un petit peu de la statue un peu d'anti-char, qui close correctement au corps à corps, qui profite d'une mécanique de moins un dégât. Euh, moi, ce que j'observe, c'est que on voit quand même de plus en plus de dread dans les listes Black Templar pour profiter de l'invue vu A5, euh, qui n'était pas forcément hyper accessible initialement. Donc, euh, moi, j'estime je, que pour le Redemptor, c'est un up un petit peu normal. Euh, pour ce qui est du Contemptor, ça arrive peut-être un petit peu tardivement, euh, parce que le Contemptor euh, se plaçait très bien dans une méta un petit peu Drucari euh, MSU, euh, peut-être un peu moins dans une méta qui se veut de plus en plus véhiculée avec des moins 1 dégâts ou des armures basses. Euh, on va voir comment ça évolue en 2022. C'est vrai qu'il y a le Tokari, il y a le QG Nestiler, je pense que le euh, Contraire, clairement le contempteur peut faire très très mal au cul génésileur euh, voilà donc en tout cas des ups attendus de par le, voilà, la popularité de certaines entrées notamment de ces deux drag notes ensuite on a un up sur le chaplain moto bon bah ben, le chaplain moto c'était l'unité qu'on voyait quasiment dans toutes les listes sm il prend à nouveau 10 points euh, je trouve que c'est surtout structurant pour les, les black templars qui jouent un chaplain euh, parfois deux euh, ils prendront euh, de, deux fois le, le, le up, maintenant ils sont particulièrement bons en, en Black Templar, donc je ne trouve pas que ce soit particulièrement volé, euh, on rappelle qu'en Black Templar il y a un combo qui permet de réduire tous les dégâts à 1, pas 2, 1, à 1, ce qui veut dire qu'un dégât, tir de fuseur ou de, ou de canon high fera dégâts 1, ça peut être un petit peu frustrant en plus d'avoir une invue à 4 voilà après on, a, on, va, on va accélérer un petit peu il y a des changements sur les châssis Storm Speeder et Gladiator euh, bon c'est enfin, des des baisses en points qui sont, hein, qui sont bonnes à prendre qui sont bienvenues euh, maintenant je ne pense pas que ça rendra ces unités euh, impactantes ou en tout cas on les verra davantage euh, pour une raison simple c'est que ces figurines là n'ont pas de mécanique de corps et donc euh, leur létalité est hasardeuse en plus d'avoir des dégressifs des choses comme ça voilà, c'est un peu le problème euh, structurant des, des véhicules euh, dans cette V9 et malheureusement, on trouvera probablement mieux encore. Je pense qu'on peut peut-être revoir euh, des Storm Speeder en, en DA pour profiter de l'invue et peut-être des Gladiators en Iron Hand de manière à, à claquer euh, tous les tours euh, la doctrine d'Eva sur ce véhicule pour lui permettre de, de relancer les 1. Voilà. Pourquoi pas Peut-être en Salamanders, euh, la variante Gladiator avec les fuseurs euh, mais bon, je ne vois pas trop d'intérêt de, de préférer ça à des éradicateurs en salamanders. Voilà. voilà, en gros, pour le SM standard, je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Euh, ça va rester euh, le codex qu'on a connu. Euh, en revanche, euh, ce qu'il y a à dire, c'est que c'est compliqué d'équilibrer un, un codex SM qui a watts milliards d'entrées, euh, parce qu'en fait, ces entrées sont perfectibles par, de par les suppléments qu'on joue. Pour donner un exemple très simple, euh, en gros, euh, vous jouez des vétérans euh, White Scar, euh, des vétérans Vanguard en White Scar, ils sont plus impactants que si vous jouez ces mêmes vétérans en Imperial Fist, par exemple. Donc, euh, c'est toujours compliqué voilà, d'équilibrer de, de, un codex aussi riche avec autant de variantes. Je pense que c'est aussi pour ça que Game Workshop est un petit peu frileux sur des, des changements. On va voir que sur les... Les, les suppléments un peu plus autonomes, euh, le DA le BA, ils ont baissé pas mal d'unités euh, un peu emblématiques. On parle au, à la Thunder Wolf Cavalry, euh, aux avions DA, au Black Knight, euh, aux unités euh, Compagnie de la Mort. Voilà, moi je, je trouve que c'est bien d'avoir rendu ces unités un peu, plus, un peu plus abordables. Parce que quand on joue Space Wolf, bah, c'est cool de jouer des figurines un peu emblématiques du Space Wolf. Et même chose pour, pour les autres chapitres. Voilà, on a un alignement des gardes-loups au niveau des, des Space Wolves sur les vétérans. Je trouve ça un peu curieux, parce qu'il faut savoir que les gardes-loups ne peuvent pas se splitter. Et donc, euh, ces deux points en moins qu'ils avaient, on va dire, c'était le coût qu'on ne payait pas pour l'adaptabilité de, de split, qui est quand même une, une option assez forte, euh, pour pouvoir, euh, bah, par exemple, un petit peu... Euh, piéger son adversaire, t'as combien de pauses bah j'en ai 10, ah bah moi j'en ai 9, ok, et hop en fait tu splits toutes tes escouades de vétérans et du coup t'as plus de poses qui t'offrent une adaptabilité sur le déploiement ou en fonction des match ups si t'as besoin de garder des escouades de 10 pour gérer des gros trades, voilà, c'est une adaptabilité qu'ils avaient et qu'aujourd'hui ils ont perdu, ils coûtent le même prix pour un, une option en moins, bon c'est curieux. Il y a un up des Talon Masters euh, qui est logique, hein, parce que c'est quand même une entrée, euh, on a pu le voir sur ton rapport de bataille avec Poulki, euh, qui t'ont euh, frisé les moustaches. <rire> Effectivement, ouais, le Talon Master, c'est quand même ultra violent. Euh, voilà, et, et globalement, les, les BA, euh, la dette Company baisse. Euh, moi, je l'explique plutôt par le fait que, si je me souviens bien, la, la dette Company ne fait pas d'action. Et euh, comme on l'a vu, euh, les, sc les scénarios vont demander pas mal d'actions. Et donc le fait que ces unités ne puissent plus en faire, ou en tout cas euh, que les actions deviennent plus structurantes, ça explique, je pense, euh, leur baisse euh, légère de point. Voilà en gros, moi, ce que j'ai retenu sur l'ESM et assimilé. Mmh. Je pense qu'on va rester dans le même, le même tier liste. Je ne vois, vois pas de hub démentiel. Peut-être que le DA va peut-être obtenir des buffs au travers de, de changements de build en partant plus sur du mécanisé. Mais je pense que les combos à base de, de, de motos seront probablement un peu au-dessus. Euh, voilà, en tout cas. Euh... Napo, tu en penses quoi toi de ces changements en poids sur, sur toutes les, les factions Space Marine et Space Marine-like bah, je, je pense qu'en grande partie, elles sont assez méritées. Hein. Les entrées comme euh, le Chaplin ou euh, les Dreadnought étaient spammées, donc c'est normal qu'elles prennent en points. Euh, après, pour ce qui est des Storm Speeder et des différents buffs, je les trouve assez anecdotiques parce que euh, je ne pense pas que ce soit une justification suffisante pour les sortir. Je pense notamment aux différentes euh, variantes du euh, Gladiator. Je ne sais pas si le Gladiator euh, va être joué malgré les, les différents buffs qu'on a eu. C'est cool de voir... Euh, qui s'occupe aussi euh, des BA, qui euh, souffrent, euh, en tout cas, sur WTC, d'un Raid qui est catastrophique. Euh, c'est toujours sympathique d'avoir deux points de moins sur euh, les best qui est une unité qui est, qui est plutôt sympathique et emblématique. Après, pour ce qui est du reste, euh, je pense que c'est relativement mé mérité et équilibré. Euh, c est, c est, ce sont de bons changements dans leur globalité. Euh, les centurions dévastateurs aussi, c'est assez anecdotique, mais moins 15 points euh, par modèle, c'est quand même pas dégueu, sachant qu'il ouais. peuvent faire certains trucs embêtés, c'est... Après, eux, ils vont, ils vont, pareil, ils vont, ils vont avoir le souci de ne pas être corps. Euh, c'est vrai que c'est des unités. Est-ce qu'on préférera des centurions plutôt que des terminators qui, eux, sont corps Voilà. En tout cas, c'est des baisses, des baisses qui sont bienvenues dans le cadre d'unités qu'on ne voit pas. Voilà. Ouais. Moi, je, quand j'aborde ces changements en points, je mets toujours en perspective le, euh, le, le gain potentiel parce que effectivement, se dire on va perdre 15 points sur une figurine de Gladiator Lancer. Bon ben concrètement, euh, avec 15 points dans un Codex Space Marines, on ne fait pas grand-chose. Euh, Ce n'est pas forcément la même approche quand on se dit euh, on, va perdre, euh, on, on va prendre deux points sur un Interceptor, euh, parce qu'en fait, l'Interceptor, on, on va en jouer 30. Donc au final, les listes prennent 60 points. Et, et pour moi, je me, je me positionne dans ces changements toujours avec un ratio euh, de se dire... Euh, est-ce que ça va vraiment apporter un changement qui va nous permettre bah, soit de rentrer plus d'unités ou soit bah, de, forcément d'en sortir euh, Pour moi, il y a deux unités dans ces baisses de points qui, qui, sur lesquelles je me pose des questions. C'est les, les Ravenwing Black Knights qui passent de 40 à 35 points mais sur lequel on doit toujours payer le marteau corvus ce qui est un petit peu dommage donc euh, on a quand même une moto qui, qui a un, un profil assez sympa à 35 points donc est-ce que euh, ça va les rendre utilisables euh, si oui ça sera via spam parce que concrètement si elles n'étaient pas jouées euh, à, à 200 points elles ne le seront pas pour autant à, à, 26, à 175 points euh, l'économie de, de 25 points sur une unité n'en fera pas un truc euh, n'en fera pas une révolution en termes de gameplay et c'est pareil j'ai la même question sur les thunder wolf Cavalry euh, qui pour le coup était... Dans, dans les bulles qu'on avait pu voir où on avait les 3 x 5 cavaliers, là pour le coup, on va gagner 75 points sur une liste. Donc là, ça pourrait peut-être être un petit peu plus intéressant. Mais j'essaie toujours de garder cette perspective-là, de se dire qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd réellement. Euh, et c'est là où faire, on se dit ouais. en fait, bah ouais, je super, je joue un Gladiator Lancer, je vais économiser 15 points, que si, ça n'a aucun sens. Euh, et, et de toute façon, on voit bien hein, que Storm Speeder, Gladiator, etc., ce sont. Et même les. On n'a on on pas parlé des avions, Elda, des avions Dark Angel. Mais de toute façon, ce sont des entrées qui euh, ne fonctionnent pas très bien avec la V9, euh, très honnêtement. Oui, bon, ouais. Difficile ouais, a, de, les, les, de les rentabiliser. Il y, y a les Wolfen aussi en, en Space Wolf, je ne les ai pas abordés parce que j'ai centralisé ça avec les, les Thunder Wolf Cavalry. C'est des unités qui sont, entre guillemets, un peu piégées, soit par leur rôle, soit, je parle de la cavalerie, par exemple, qui ne traverse pas les murs et qui va être un peu gênée, ou euh, les Wolfen qui, eux, ne sont pas corps et donc, du coup, euh, pff, ils sont un peu embêtés. Voilà, c'est des unités qui sont très violentes au close, mais euh, on a des difficultés à les faire arriver. Voilà, ça reste quand même des trucs à base de 2 PV, ça se sature très bien aujourd'hui dans la méta. Voilà, moi, je, je pense que ça va ravir les joueurs un peu fluff, vouloir jouer leurs unités un peu emblématiques, ils ont parfaitement raison. Après, en compétitif, on cherche l'optimisation, je ne suis pas convaincu que, que ça passe le cap. En fait. Voilà. Yes. On continue sur l'Imperium Ouais, les GK, moi, je, on va laisser Nadpo. Euh, euh, débriefer ça du coup euh, Bah écoute, en termes de, euh, terme de modifications pour le GK, c'est quand même assez significatif, bon, c'est très clairement un nerf, mais je pense que c'est un nerf mérité d'une part, hein, parce que euh, c'est des unités qu'on voyait partout, qui étaient spammées à tort et à travers, et euh, c'est bien de les nerfs, c'est bien qu'ils prennent 10 points, après c'est pas un nerf à la truelle non plus, 10 points ça veut dire que les, la plupart des listes GK vont prendre 85 points, 80 points, donc, euh, sachant que de toute façon, on est limité maintenant euh, du fait de ce CA à jouer euh, que 4 euh, chassis de Dreadnought au maximum. Ouais. C'est un nerf qui paraît plutôt honnête. Euh, on a aussi deux buffs anecdotiques, qui sont euh, les buffs des, euh, respectivement des Terminator Brotherhood, donc c'est les Terminator Troupe qui passent maintenant à 40 points par figue. Et on a euh, le nerf du coup, euh, des le bœuf des paladins qui euh, passe aussi à 45 points. Donc 45 points par fixe, ça reste cher, c'est toujours le même problème. Euh, je pense pas qu'ils seront, qu seront plus joués. On a le nerf euh, très, très, très. Un peu plus colossal en tout cas que, que le reste, C'est euh, l'interceptor qui prend 2 points quand même. 2 points, c'est pas rien. Parce que ça veut dire que c'est cette unité-là qu'on se spamait avant. Euh, cette ouais. unité là, du coup, euh, un pack de 10 va nous coûter quand même 20 points de plus. Euh, c est, c est faible, Et quand c'est joué en x3, forcément, c'est ce que disait Tour-Up ça, ça commence à chiffrer, quoi. Même si 2 points, c'est pas énorme, en fait, quand tu spams unité x30, effectivement, tu, tu tapes tout de suite dans les, dans les 60 points finalement. C'est euh... ouais, quand même vachement, vachement handicapant de jouer avec tant euh, avec, de avec points de moins. Après, c'est compensé par le fait qu'on joue en grand mètre de moins, donc on va pouvoir s'arranger ouais. au niveau de nos listes assez, assez facilement pour toujours faire montrer qu'on faisait en ouais. Mais, mais c'est des changements qui sont mérités. Il voilà. n'y a, a, a pas de salage, je pense, sur cela. Ouais. Je pense que ce qui va se passer dans les l'hélice, c'est qu'on va soit voir l'apparition du Librarian Combo Mortel, ou alors c'est un Tech Marine qui, qui sautera et, et globalement ça, ça, rentre, ça restera la même base. Justement, comme je suis assez d'accord avec Napo sur les Terminator, je, je m'interroge. Est-ce que, est -ce que ces deux points vont les rendre justifiés par rapport au strike pas l'impression, en plus on est dans des secondaires d'action aujourd'hui, donc le GK qui peut FEP avec des troupes super OP de base, on dire pour faire l'action, limite moins c'est cher, mieux c'est, il n'y a pas spécialement besoin d'avoir des terminators, euh, de payer un surcoût pour les terminators. On a, on a au final en fait ce terminator qui apporte la résilience et les 3 PV, mais du coup pour ce même prix on a deux strike Squad, donc est-ce que fondamentalement on ne va pas partir sur deux strike Squad plutôt qu'une escouade de Terminator Ouais, si, probablement. Ouais. ouais, de toute façon, euh, plus de détails dans la review GK, incessamment soupeux sur Creative Wargame <rire> les amis, évidemment On continue sur l'Imperium Yes, avec les 6 donc les 6 pareil, hein, c'est une armée qui s'est fait double nerfée euh, De par la construction d'armées euh, en limité à une sous-faction Donc ça, on l'a abordé dans la vidéo euh, sur le chapter Approve. Mais avant, on jouait pas mal de, de soupes de soupsista avec une partie corps à corps en rose de sang et une partie plus tir en, en cœur valeureux ou en sueur d'argent. Aujourd'hui, il faudra faire des choix. Donc, euh, ça va nécessairement impacter la macro de l'armée. Donc, ça, ça va quand même être structurant. Et en plus de ça, euh, les unités qui étaient quasiment toutes jouées ont pris des nerfs. Van a pris, les Célestianes ont pris, les Dominions. Euh, donc, en fait, on se rend compte que quand on additionne tout ça, même, même constat que pour les, pour les unités qui sont spammées, même si c'est que deux points par ci en fait, euh, c'est les châssis, les Célestiennes par exemple, c'est souvent joué par 30, Deux points, euh, ça, ça chiffre, hein. on rajoute ça Morvenval, on rajoute ça à les Dominions qui étaient souvent joués avec les Rétributeurs pour avoir la projection de T1 euh, via le mouvement pregame, en fait on se rend compte que, euh, que l'armée va probablement jouer avec 1000 points de moins et une macro un peu plus difficile à mettre en place de par euh, cette, euh, ce verrouillage d'ordre enfin, euh, Sista, il y, y a une baisse sur les châssis, sur l'Immolator, sur l'Exorciste, c'est toujours agréable, notamment sur l'Exorciste qui était quand même joué pour euh, obtenir ce tir hors que n'avait pas euh, de base la Sista, donc en ça c'est pas mal, euh, maintenant je ne vois pas des bulles d'Immolator de se, se développer, bah déjà parce que c'est des figurines qui maintenant vont donner deux points de secondaire donc euh, si on les spamme trop, il bah, y a un moment ça va finir par être un peu dangereux et en plus ça reste des mécaniques euh, d'armée, enfin je veux dire il n'y a pas de buff possible sur ce genre d'unité pourquoi pas des combos avec une histoire de dominion pour arriver au milieu de table tout de suite et puis bon, peut-être, en tout cas je, je pense que c'est très en dessous de ce qui se jouait à l'époque euh, donc voilà. globalement un nerf pour l'assista qui prend un peu le même tarif que le GK euh, dans le sens où ses unités jouées prennent et en plus sa liste d'armées structurée sur deux, deux sous-factions se fait un petit peu taper sur les doigts euh, donc euh, donc voilà pour ça au niveau de au niveau de l'assista ensuite on a l'Astra Militarum alors là l'Astra Militarum c'est assez euh, c'est assez neutre finalement le Lehman le Rush perd mais la Manticore prend bon on va dire que sur des armées aussi populeuses que, que l'Astra, je vois assez peu de changements. On va dire qu'il y a deux manticorps qui sont joués en général. Bon, bah, l'armée jouera avec 20 points de moins. Bon, 20 points de moins, c'est quoi C'est une escouade de garde. Je, je pense que ça survivra. En même temps, l'Astra n'était pas un super codex, n'était pas super bien classé. Bon, je ne suis pas sûr qu'il y avait vraiment besoin d'un nerf sur la manticore Ce n'est pas excessivement nécessaire, ouais, je suis d'accord. Après, on voilà, voit, bien, on voit et... bien de manière générale que... On va y revenir systématiquement, mais les, les factions V8 n'ont pas, ont pas subi des changements importants. C'est vraiment une remasterisation ouais. des codex V9. Les coups en point V8 ça. restent quand même euh, relativement anecdotiques. Ouais. En fait, le, en fin de compte, le up de l'Astra, c'est ce secondaire qu'ils ont gagné qui leur permet de jouer seul. En fait. voilà. Donc ça, c'est assez fort. On va parler en transition du coup d'Imperium à chaos On va parler des de IKRK qui sont globalement les mêmes châssis qu'on subit les mêmes nerfs euh, en fait euh, le magera a pris en point euh, et les morwax en lightning clock et en alors je sais plus volkit bugler je crois l'autre arme globalement c'était les armes qui étaient jouées c'était des bulles assez fort on spammait ça Bon, ça va nerfer un petit peu ces bulles de là euh, je trouve personnellement que le magera euh, son nerf est légitime c'est quand même une entrée qui est, qui est quand même très très au dessus d'un crusader Bon, je, je trouve normal qu'elle qu prenne un petit peu à la différence d'un Crusader. Voilà, on a, on, a, on a un codex qui, globalement, enfin des codex dans le cadre du RKIK, qui, globalement, prennent bien la table, on une attrition très correcte. Bon, on se faisait pas mal taper par la méta véhicule. Est-ce que cette méta véhicule va pas, va pas changer Bon, l'arrivée du taux peut, peut poser problème au IKRK, mais euh, en tout cas, ce nerf de Magera et, et Morwax ne me, euh, me semble pas déconnant, en tout cas. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais moi, je ne trouve pas ça volé, euh, clairement. Bah, je, je pense que ce nerf arrive aussi sur un codex qu'on qu ne voyait plus trop non plus. Donc, euh, bah Certes, après, nerf et Magera, c'était Probablement une bonne chose, mais euh, ce que Nerf fait le reste, ça rend pas l'armée déjà qui était déjà incroyable non plus, hein, parce qu'elle est gérable par énormément de codex actuellement. Est-ce que ça rend pas cette armée euh, qui était déjà un petit peu chancelante, euh, ça ne l'enterre pas définitivement quelque part Je ne sais pas, je ne pense pas que ça l'enterre. Euh, au contraire, hein, le, le scénario, le secondaire, pardon, IK, le, le relance vraiment beaucoup. Bon, celui du RK est peut-être un peu plus bizarre, mais euh... bon. En tout cas, on verra. Il y a toujours les bulles à base de Warglaive, tout ça qui fonctionne. Hein, eux, ils sont toujours restés euh, identiques. Hein, donc euh, voilà, je, je pense que c'est un petit nerf qui, voilà, petite, euh, moins... petite claque derrière les oreilles. <rire> Avant de faire la transition chaos, il <rire> y a une armée de l'Imperium qu'on n'a pas citée, c'est les Custodes. Qui ont. Euh, ah, c'est vrai que c'est intéressant d'en parler avec Ouais. Euh, qui ont subi. Alors là, cette petite contextualisation. Il y a beaucoup de gens se sont, à juste titre, se hein, sont plaints d'acheter un codex et de, de, deux semaines après de devoir acheter un, un supplément. Euh, Chapter approuve pour avoir des, des coups en points qui ne sont plus bons sur le codex. Alors il faut savoir que c'est le cas parce que le codex Custodes aurait dû arriver beaucoup plus tôt dans la version. Et que bah, le Game Workshop a eu pas mal de retard. Hein, et, et du coup ce qui explique qu'il que y ait des changements en points sur ce codex là. Il n'y en a pas sur le QGEN Sealer. Euh, mais il y en a sur le codex Custodes. Et c'est des baisses de points de manière générale. Ouais mais moi j'avoue je, je, je, je l'ai pas mis en fait parce que pour moi j'étais parti du principe que c'était hors chapter approve. Euh, pour moi c'est incompréhensible en fait, le, le codex n'a pas été joué, comment ils peuvent euh, baisser le coût sans retour Après ils ont peut-être des retours euh, via des playtesters, moi, moi, je, moi je trouve qu'il y a quand même euh, des choses que... Moi j'ai une théorie là-dessus, là là je pense ouais. qu'ils euh, doivent avoir un système d'équilibrage de, euh, des coûts en points qui doit être fait aussi sur euh, euh, sur un système d'Excel, euh, c'est-à-dire avec euh, des trucs un peu automatisés dans le sens où euh, euh, si on, revalise, on revalorise cette unité-là, euh, je pense que par rapport au, au data sheet, il y a un système de, de, de valeurs, des, des valeurs de data sheet, endurance, force, sauvegarde, etc., etc. Ouais. Je pense qu'il qu y a une dire, dire il y a une matrice de calcul. Et, euh, et du coup, je pense que cette matrice de calcul pour certaines factions se fait automatiquement. C'est pour ça, par exemple, que enfin, l'Astra la, la, Militarum, tu vois... Euh, euh il n'y a, a rien qu'à changer sur l'Astra Militarum sur les, sur les deux dernières années, pourtant il ouais. y a des évolutions de coups en point. Alors je pense qu'il y a, y a, y a peut-être des lignes qui rentrent en compte, euh, par exemple l'up des, des tirs sans ligne de vue qui peut augmenter euh, nativement le coût des manticore qui augmente le coût des F guard euh, et, et potentiellement euh, baisse le coût des Black Burst. alors je ne sais pas exactement comment ils font, hein, je n'ai pas la recette Game workshop mais je pense qu'il y a quand même une, une espèce de matrice euh, qui calcule tout ça et ce qui fait qu'on se retrouve avec bah, des, des, des coups en point qui changent malgré les playtests. Euh, c'est ouais. une théorie. J'avoue que je ne je, je, je sais pas, mais je trouve qu'en tout cas, les gains du custo et bah, On peut parler du Forge World, même si le Forge World, c'est un peu sujet à caution, parce qu'en fait, on n'a pas les règles. Est-ce que les, les nouvelles règles apportées par le nouveau codex vont être portées sur Forge World On parle des armoriques, ce genre de choses. Mais euh, clairement, il y a des choses moi, qui me... Bah, en comprenant un codex qui, même avant son bœuf se positionne déjà comme, euh, comme suffisamment méta pour ne pas forcément mériter euh, mérité ce, ce, ce, cette baisse de points on, on a certaines choses qui, après, ne sont pas aberrantes, comme les miséricordias, mais pour ce qui est du reste, par exemple, la baisse de Trajan, j'avoue que je suis dubitatif, dubitatif du fait ah, que. Allez, mon petit déjà bas. À points, euh, putain, moi je, je je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est quand même un peu un argument commercial encore, parce que là franchement il y, y a quand même des trucs euh, les points des miséricordiaires, je veux dire pourquoi euh, dans ce cas là pourquoi ils n'ont pas ajouté une attaque au profil en fait, même si c'est euh, une attaque aussi violente qu'une hache par exemple, mais en fait c'est une attaque gratuite que tu ne payes pas en fait. Donc il euh, y a un moment ça doit quand même coûter, euh, sinon ça ne sert à rien de mettre l'option si tu ne la payes pas en fait. Donc, je je bah, sais pas trop. C'est un changement qui est intéressant après qui permet aussi de donner au custo ce volume d'attaque dont il va, dont il va monter, manquer parce qu'il euh, y a beaucoup moins de filles aussi. Il y a aussi ça à considérer, mais c'est vrai que le faire. Gratuitement, c'est peut-être un peu beaucoup, mais euh, honnêtement, après, euh, c'est bénéfique pour lui. Ce qui est un peu dégueulasse à côté, par contre, dégueulasse, ce qui est un petit peu plus grave à côté, c'est quand même que des entrées qui se positionnent déjà comme méta, comme les motos, ont perdu oui. 5 points, alors qu'avant, bah, et par exemple aussi les Terminators qui, eux, perdent 5, ouais. Bah, ouais, bah, bah, 5 je, points, les Alarus. J'ai regardé un petit peu, là, ça fait euh, globalement un. un un nerf de 80-85 points dans une armée à 2000 points, euh, c'est à peu près... Cordiale, absolument, ouais, en plus, et en plus, on, on parle quand même de... de donc on, quand on parle qu'une armée baisse de 100 points, on se rapproche un peu de ce qui s'est passé pour le Necron. Je n'ai pas l'impression que le codex Custo V9 soit du niveau du Nécron V9. donc euh, Je pense que ce, ce, ce baisse en points va augurer va de belles choses pour le Custo. Je ne serais vraiment pas surprise qu'il monte très haut dans la méta. En plus, pour l'avoir pas mal affronté... Euh, ce début de version pour, le, pour lui. Euh, je, je trouve que c'est très méta ce, ce Codex V9. Il fait beaucoup, beaucoup de choses très bien et à mon avis, il va, il va faire une arrivée euh, transcendante euh, et d'une lueur dorée. Il va émerger dans la méta, je pense, assez fortement. Ah oui, Allez, on, on, passe, on passe du coup sur le penchant chaotique euh, du 41e yes. millénaire. Euh, avec, alors, je pense euh, qu'on peut, qu peut commencer par le gros salaire. Tu veux le SMC ah, tu préférais commencer par la Death Guard Ah, le gros salage de la Death Guard euh, qui, est, à mon sens, ouais. pas, pas hyper cohérent. Euh, bah, D'ailleurs, tu vois, quand tu opposes en fait, le, le buff des bizarre. custod et, la, et, la, et le salage de la Death Guard... Bon. C'est assez incompréhensible, effectivement. En, en gros, euh, on, on sent bien que Game Workshop a voulu nerfer le, le build Terminus Est, euh, qui réside sur une, une marée de, de 80 porcs avec euh, soutenue par des unités d'élite. Tout ça mené par, par Tiffus et en général un perso qui, qui est le full blast spawn, qui du coup a pris 15 points, et ça je trouve que c'est incompréhensible en fin de compte, parce que ce perso, je trouve, donne l'ADN de la Dead Guard, à savoir que quand tu charges de la Dead Guard, bah, tu n'as pas chargé en fait. Et je trouve que c'est presque iconique de la Dead Guard, donc je ne comprends pas trop ce up sur, euh, sur ce personnage qui me semble un peu euh, auto inclut dans l'armée, mais parce que le, la macro de la Dead Guard joue là-dessus. Euh, voilà, des listes euh, terminus test, pardon, euh, prennent environ entre 80 et 100 points, c'est énorme c'est un pack de pocs en moins c'est 20 figurines en moins bon je, je trouve pas que c'était des bulles absolument affolantes dans la méta ça avait fait quelques résultats sans doute euh, mais en tout cas ça avait pas l'air d'être un espèce de cancer euh, euh, dans la méta donc je comprends pas cette baisse euh, assez violente et au final ils ont, ils ont baissé donc, les coûts en points de de, de certaines unités, notamment le Plague Burst et les méphitiques. Ces, ces deux entrées euh, mécanisées sont... Bon, les baisses sont bienvenues, hein, clairement. Maintenant, ça va orienter vers un style de jeu mécanisé et bah, ça ne semble pas être le plus optimisé à, à l'égard des scénarios qu'on nous propose désormais. Euh, voilà, bon, globalement, euh, je, je trouve que c'est embêtant parce que si on veut jouer des chars dans une armée un peu infanterie, pour profiter de la baisse en points des chars, mais compensée par le hub de l'infanterie, ben, en fin de compte, il va se passer quoi On va plus pouvoir buffer nos chars avec des plaques compagnies orientées mécanisées, et buffer nos, un, notre infanterie avec enclume de Mortarion, par exemple. Donc euh, je, je, je trouve que c'est sévère comme, comme up sur la dead C'est à mon sens pas mérité, et je trouve qu'en plus ça va réduire le spectre de des listes jouables, donc en fait ça va appauvrir le codex, et je trouve ça vraiment pas normal d'avoir pété le codex comme ça, donc bon, c'est dommage en tout ouais. cas, voilà. Les Chaos Space Marines. Ouais, alors les Chaos Space Marines, en gros, euh, eux, euh, ils ont quelques baisses intéressantes, euh, à travers le SMC de base, et à travers les Warp Talon et des Hobbits, c'est clairement des unités qui vont, qui vont coûter moins cher pour le SMC, donc ça va faire du super OP moins, moins cher, c'est toujours bon à prendre. Euh, maintenant, il y a toujours ce problème de 1 PV euh, qui fait qu'on a des espèces marines qui ne sont pas vraiment d'espèces marines en fait, dans la méta actuelle. C'est un peu dommage, c'est vrai que c'est un peu incompréhensible qu'ils ne mettent pas ça à jour, parce que bon, pff, tout le monde comprend bien que des espèces marines la 2 PV, c'est devenu la norme. Donc je, je, c'est un peu curieux de ne pas le mettre à jour, ouais, surtout, surtout qu que avaient... sur y aurait le moment. Et puis euh, même j'ai envie de te dire, le, le, je trouve que la data slate y prêtait vraiment très bien parce que autant, autant le, le, le, le CA n'a pas vocation à changer des, des règles d'unité. De, euh, autant l'outil le, le, le, qui a, qu a été le Data Slate était vraiment euh, adapté à ça, quoi. Ils ont rajouté en fait, le Mo C'est compliqué de, de les équilibrer en termes de points et en termes de PV juste en leur rajoutant un PV, parce que, par exemple, ça nous donnerait des combos quand même assez infâmes, genre des terminateurs de Slanej qui tirent deux fois en ayant trois PV. Pff, tout ça, c'est des choses qui sont amenées à disparaître euh, pour bénéficier de cette, euh, cette résilience-là, c'est ouais, vrai, vrai aussi, maintenant t'as pas cette mécanique de, de discipline de bolter, t'as pas cette transhumane. Bon, on verra, en tout cas de toute façon on suppute, hein, mais là clairement le SM est aujourd'hui un, un space marine un peu old school et, et en fait on, on a ce souci de résistance. Maintenant il baisse en points, donc ça va dans le bon sens. Pour ce qui est des warp talons et des oblites, bah, c'est quand même intéressant parce que ce sont des unités qui ont un impact pas mal. Euh, les Warp Talon, je crois qu'on est à 100 points les 5 maintenant. Ouais, c'est ça. Ben, c'est typiquement le genre d'unité qui pourrait faire des actions euh, en mode briseur de ligne. Et en faisant aussi l'action euh, qui permet de faire, enfin de faire une action dans la zone de déploiement adverse pour scorer des points. Ça m'apparaît comme une unité de scoring intéressante et qui en plus potentiellement à 2 PV, une invue, assez résistante et se débrouille au corps à corps. Donc euh, voilà, ça peut être une unité un petit peu. Euh, qui un fait un petit peu tout, donc euh, leur baisse est bienvenue, voilà, on, je, je, trouve ça, je trouve ça pas mal, il y, y, y a leur secondaire également qui, est, qui gagne un intérêt, donc voilà, c'est des ups sympas, clairement il n'y a pas de up en point dans le SMC, donc, euh, sauf les, les, évidemment les, les, les volky tout ce genre de choses, mais, mais globalement on reste sur quelque chose d'assez commun, donc voilà, c'est pas mal. Voilà, c'est bien pour le SMC maintenant, clairement, euh, ça n'a pas la saveur qu'on aimerait qu'il ait. Quoi. Bien sûr. On a les, obl les oblitérateurs qui ont perdu 10 points et le Lord of Skull qui a pris 15 points. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié le Lord of Skull, effectivement. Euh... Bon, bon, c'est bon. un hub cohérent. Mm -hmm. C'est que vrai qu'en jouer un qui va tout relancer, les touches, les blesses, bon, c'est assez fort maintenant. Bon. Bon, après, on ne le, le voyait pas. Donc, est-ce que... Ouais, voilà. En WTC, en tout cas, il n'est pas manœuvrable, etc. C'est donc... le problème, ouais, effectivement. Euh, pour rester dans le chaos, bah, il nous reste les démons Il nous reste les démons, les Thousand Suns. Bah, écoute, les Thousand Suns, on peut faire rapidement. En ouais. gros, il euh, y a un up sur le Volkit, uniquement, euh, à travers le Forge World. Euh, c'est cohérent, je trouve, parce que c'est une armée que moi j'aime beaucoup en termes d'équilibrage. Je trouve que c'est une armée qui est, qui est chouette et qui est en plus très sympa à jouer. Donc, il euh, n'y a, a pas de up, il n'y a, a pas de baisse, il n'y a pas de. Voilà, ça reste comme avant. Petit nerf sur le Volkit, mais je pense que le TS va bien vivre euh, le, les mécaniques de nouveaux scénars. Donc, en fait, je pense que c'est un up indirect par la manière de scorer, etc. Euh, en ayant des unités qui peuvent se téléporter, qui sont super OP toutes, quasiment, euh, à travers les Totors et les rubriques, euh, qui peuvent se TP avec le voile, qui peuvent se TP avec. Euh, Sort qui peuvent être mis en fait, enfin voilà. Il y a quand même pas mal de choses à faire avec le TS, donc euh, voilà. C'est un, un codex qui bouge pas trop. C'est la marque d'un codex équilibré, donc c'est plutôt, ouais. plutôt une bonne chose pour, pour les Thousand Suns. Euh, et puis il reste les démons. Bah, les démons, c'est une armée qu'on voit de moins en moins. Euh, les baisses sont sur des unités pas jouées. Euh, le, la seule unité un peu jouée, c'était le Lord of Change, un peu invincible avec tous les combos défensifs possibles. Lui prend un peu, les Nurling aussi. Bon, c'est un peu pareil que pour l'Astra, euh, je n'ai pas vraiment la sensation qu'il y avait besoin de paier des choses, éventuellement de baisser certains trucs. Bon, ça a été fait, le, le, démon, le buveur de sang baisse, il euh, y, y a quelques unités qui baissent, les chiens de corne, les seekers de Slanesh, voilà, mais ça reste quand même un peu anecdotique. Euh, pas de quoi rendre le, le démon, euh, de voir revenir le démon. Et en plus, son secondaire euh, qu'ils ont gagné n'est pas terrible. Donc euh, malheureusement, ce n'est pas, pas une bonne opération pour le démon. Hein, ce, ce chapter approuve. C'est pas un peu une bonne opération. On pouvait en espérer mieux et euh, au final, ça ne va pas changer autre chose. Yes. Euh, je et pense qu'on a je fait je le tour on des factions à... chaotiques. Oui, il me semble aussi qu'on a terminé, ouais. Euh, eh ben, écoute, on va passer sur les factions Xenos. On va passer sur les factions Xenos oui, ouais. et on va commencer euh, par euh, le dessalage du Codex Necron. Ouais, dessalage du Codex ah, Necron. Ouais, qui pour le coup, je pense, a été vraiment le, le, le plus gros bénéficiaire de ce CA en termes de coût en points, de manière générale, et même au niveau des secondaires. Hein. On en a parlé dans, la, dans le podcast précédent, mais la, la multitude d'objectifs sécures sur toute une armée, ça semble assez pertinent en termes de méta. Et là, en plus, on se retrouve avec un Codex qui baisse. Beaucoup en points et sur des unités qui ne sont pas anecdotiques. Non, clairement. Ouais. Effectivement, euh, c'est une liste non exhaustive, mais il y, y a globalement les dépeceurs qui baissent, les scortèques, les ophidianes euh, les destroyeurs euh, qui soient locus lourds ou locus tout simple, le, le roi silencieux baisse. Euh, on a aussi tous les super lourds qui baissent, mais ça, j'ai envie de dire, c'est plus anecdotique parce que je ne pense pas qu'on les reverra. Euh, parce que c'est des unités qui ne profitent pas du, des, des, des dynasties et qui en plus n'ont pas de, de mécanique pour résister. Euh, ils n'ont pas le, le blindage quantique, ils n'ont pas de réduction de dégâts. C'est quand même assez compliqué de jouer des unités comme ça dans la méta. Mais en tout cas, euh, ouais, euh, a priori, un écran aujourd'hui a gagné entre 90 et 100 points. En plus de conserver les acquis de la data slate, donc on a clairement quelque chose de... De, bah de, de vraiment sérieux là, qui commencent à se mettre en place, on parlait dans la revue du que le, le, le necron n'était pas totalement abouti et qu'on risquait de le, le revoir, bah, ouais on va le revoir et en plus avec des outils supplémentaires, donc effectivement tout ça qui ont combiné comme tu le disais avec euh, une appétence assez sérieuse à, à scorer les scénarios, parce que quand on a toute son armée super OP, et bah, on termine les actions plus vite, on garde, on garde le scoring, Enfin, voilà. et aujourd'hui en plus on a des unités moins chères donc euh, un meilleur impact enfin, voilà. je pense que c'est des très très grands gagnants du CA et, euh, et probablement qu'on va sans doute les voir euh, pointer le bout de leur nez en... sur des podiums ou des choses comme ça je pense ouais non négligeable donc les, les dépeceurs qui perdent 3 points euh, je trouve ça assez énorme ça veut dire que le, le, le, le pack de 20 euh, le pack de 20 va, gagner sois, va perdre 60 points euh, ouais, c'est ouais, euh, énorme. énorme. Un pack de un, le, le pack de 20 gagne 60 points. Si vous, si vous jouiez 40 Flayed wine vous gagnez 120 points sur votre armée. Et ce n'est pas une unité qui est déconnante, en vérité, surtout quand elle est objectif sécure. Ouais. Il euh, y a le petit ouais, combo, super. effectivement, avec l'avion bah, qui, d'ailleurs, lui aussi, perd en points. Euh, mais ça, ça reste une bonne unité. Et même, euh, elle a déjà été uti ut utilisée en mode euh, petites unités satellites, bah, notamment pour faire les actions, hein, mais, euh, parce qu'elles ont ouais. la capacité de FEP. Donc, bah, les, quand on joue 3x5... Euh, c'est cool aussi d'avoir ce gain point euh, bon les destroyers moins 5 points alors moi pour moi les, les score destroyers et les ophidian destroyers euh, moi je les mets toujours en comparaison avec les spectres les spectres, euh, les spectres ah, classiques bah, moi j'aime bien les moi, bien les, les, les, les, les ouais. qu'en fait c'est pas, pas les mêmes cibles les... Ils ont un strat pour réduire la blesse et surtout, tu as accès à, du... à de la force élevée en fait. Ouais, exactement. As accès à la force 8 dégâts 3 et ça, c'est quand même pas négligeable en Necron. Ouais. Euh, et si tu commences, bon, je, je, je, bon, je, je, je, je joue mes Necron un peu plus amical, mais quand tu joues ce pack en, en Novoque, si tu synergises un petit peu tout, tu as quand même une unité qui, dé, qui défouraille quoi. Et euh, moi, j'aime beaucoup cette unité. Je trouve qu'aujourd'hui justement, il y a une comparaison avec les Spectres qui ouais. peut se faire. Et, euh, et ça peut être intéressant pareil les ophidianes qui qu baissent euh, ben on les joue par 3 euh, les trucs FEP ils font une action euh, je, de mémoire je suis quasiment certaine, euh, ils peuvent retourner en FEP fait et refaire une action plus tard donc il y a vraiment de, une appétence au scoring euh, assez aisée en plus avec des secondaires nécrons qui sont quand même ce qu'ils sont euh, ouais, je, je pense que le, le, le nécron va, ouais. va avoir un, un bon petit coup de boost et pour, pour, pour le coup c'est assez heureux c'est assez heureux, oh ouais, parce qu'un codex V9 qui prend pas la peine, c'est dommage. Donc clairement, c'est bien qu'il soit, qu soit revalorisé de cette manière-là. Ouais, je suis assez d'accord. On continue sur les Xenos. Alors, on a fait le dessalage massif. Je vous propose qu'on fasse le salage instantané euh, de, de la, la faction Orc, qui ont pris cher. Oui. Napo, Napo je, je sens que tu as as sous la semelle sur les Orcs. Je te laisse commenter. Je, je suis très content de ces nerfs. Je, je pense que ça s'entend. <rire> L'Orc a pris ce qu'il méritait, hein, en toute objectivité. Le, le boss sur Squigozor qui était euh, l'un des trucs les plus, les plus concerts de ce codex, euh, a pris 30 points quand même. 30 points, c'est vraiment gigantesque euh, sur ce truc qui était dans absolument toutes les listes. Euh, on a le Nommé également, qui a pris 15 points. Bon, ça, pourquoi pas, ça se prend, je ne le vois pas des masses. Euh, commando qui ont pris... C'est assez significatif pour les liste qui jouait beaucoup de commandos. On a les Meganobs qui, par contre, eux, perdent 5 points. Ça, c'est une bonne nouvelle. On ne les voyait pas. Ça permettra de renouveler la chose. Est-ce que ce serait une raison suffisante de... pour les sortir Je ne sais pas. Mais, euh, mais ça peut être intéressant. Le Scrapjet qui prend 10 points, ça s'est entièrement été au même titre que le Squid Buggy qui prend 20 points. Donc là on est déjà sur une grosse hausse hein, pour les listes euh, Orcs qui, rappelez-vous, euh, jouent euh, en général 3 scrapjet et 3 Squid Buggy. Sans parler du euh, boss, euh, donc là on est quand même sur... 90 euh, points tirs, rien qu'avec les Buggy. Ouais. Voilà, mmh. exactement. On est, on est sur quand même 120 points rien qu'avec ces 3 entrées-là. Ensuite on a le Battle Wagon qui perd 15 points. Bon, 105 points pour un Battle Wagon, pourquoi pas, ça peut être intéressant, je ne trouve pas ça excessivement fort, mais on n'a on a, on a pas une synergie incroyable au niveau du reste de l'armée, c'est bien de buffer cette unité qui était un peu oubliée, le Bonne Breka qui prend un moins 15, le qui prend un moins mm. 2, euh, le Gun Wagon qui prend un moins 15 également, ça c'est... Euh... C'est inattendu, mais pourquoi pas Le kill rig qui prend évidemment 20 points, bon bah ça c'est assez normal. Hein. 190 points, c'était un peu léger pour quelque chose avec autant de PV euh, et euh, avec une résidence pareille qui faisait si mal. C'est euh, intéressant de, de, de donner plus de 20 points. Les kill qui euh, perd 5 points aussi. Le euh, kill qui perd 5 points, c'est euh, un changement qui, qui est honnête, hein. on ne les voyait pas trop. Il faut toujours considérer que toutes ces unités qu'on ne voit pas énormément sur table... Euh, bah les voir se faire buffer c'est toujours sympathique les mecs guns qui qu eux on voyait un peu plus perdre 5 points pour passer à 40 c'est pas choquant ouais, mais en, en fait les mecs à... les guns l'option qui était jouable enfin qui était joué le méga canon custom en fait lui il reste à 45 en fait c'est les autres variantes qui ont baissé et clairement je pense qu'on continuera à jouer les, les méga créateurs custom oui, j'arrive pas à voir l'intérêt en fait des autres variantes quelque part donc c'est un petit peu dommage mais euh, pourquoi pas là, ça ça peut être utile pour des parties un peu moins compétitives mais euh, d'un point de vue assez compétitif je pense que là on est surtout sur un gros nerf plus qu'un buff euh, de, de certaines unités on, on verra un plus les bon nerfs en tout cas que, euh, que les buffs et euh, je pense que euh, pour ce qui est spécifiquement du scrapjet, bug, Kill Killrig et euh, des Orcs, c'est totalement validé. Ouais. Alors, il faut savoir qu'en orc on n'a pas encore beaucoup parlé euh, nous sur la chaîne. Euh, on, on y reviendra pendant le, le, le top player podcast dédié aux orcs avec euh, avec Mogor. Il euh, le... y, a, y a une grosse liste qui est en train d'émerger et qui n'était pas là il y a, y a encore quelques semaines, quelques mois, euh, notamment Big Four euh, C'est l'armée le... de renom orc du supplément Octarius qui est excessivement forte et qui pour le coup est basée beaucoup plus sur les motos et les coptères. Et, euh, et du coup qui ne subit elle pour le coup pas de nerf hormis l'augmentation en points des, des buggy mais qui ne reposait pas sur du squigosaure ni du Kill Rig. Donc la liste va prendre 60 points, peut-être 90, euh, mais globalement. Elle est, elle, elle est super efficace et on aura l'occasion de vous la montrer je l'espère sur, sur la chaîne euh, parce que la, la, la liste est vraiment vraiment cool euh, en tout état de cause ça va je pense ce nerf là va euh Va pas valoriser. C'est un petit peu ça, moi, que je regrette sur l'ensemble des, des changements en points, c'est que les changements en points ne valorisent pas forcément les unités moins jouées, mais va juste réduire la densité des armées qui étaient euh, au top. Euh, pour moi, c est, c est le fait de perdre 120 points sur la liste orc, euh, ça va pas changer le build en lui-même, ça va juste réduire un petit peu sa densité. Euh, c'est à dire qu'on aura moins d'unités, mais ça restera quand même ces unités là qu'on verra. Et c'est un petit peu ce que je regrette dans l'équilibrage de manière générale, parce que ça permet pas à certaines unités de sortir du lot. Et, euh, et je pense que c'est le cas pour l'Orc, c'est le cas pour le Space Marine, c'est le cas pour le GK, euh, c'est le cas pour les unités qui ont subi des changements importants. C'est peut-être moins le cas pour les sœurs so les, les de bataille pour le coup. C'est peut-être elles qui, seraient, euh, ouais. qui, qui, qui vont pour le coup peut-être le plus changer d'axe, mais, euh, mais j'ai pas l'impression que ça. Ça va, ça va donner une seconde nature au codex ça, ça après cool. pour les orques je, je pense que vu la richesse du codex, les joueurs vont se retourner euh, clairement on parlait des chariots qui ont qu on perdu tous 15 points bah, ça les remet en comparaison euh, avec le, les Krig. alors qu'avant il n'y avait pas de comparaison donc en fait je ne serais pas du tout surprise qu'on revoie des, des chariots Krasos arriver parce que ça c'est quand même assez, assez désagréable, après c'est des gros châssis mais, euh, mais de mémoire, c'est quelque chose qui tape à 6 attaques, force 9, paie moins 2 ou moins 3, dégâts 2, auquel vous rajoutez des 6 attaques. Donc en fait, euh, ça, peut, ça peut vraiment quoi. Donc ça va être rigolo. Euh, en plus, pour le coup, euh, bah, c'est des figurines que la plupart des joueurs historiques Orc avaient. Donc en fait, ça va assez dans le bon sens, dans, dans, dans le cadre de la rejouabilité. Moi, c'était un peu la doléance que j'avais en tant que... Je joue un peu Orc et j'ai beaucoup d'anciennes références. Et en fait, quand le Codex Orc est arrivé, j'ai l'impression qu'on nous poussait à jouer des squigs et à racheter des nouvelles figurines, parce que tout le reste n'était pas bon en comparaison. Mm -hmm. bah là, c'est bien, ça se rééquilibre un peu au sein du, du Codex, et je trouve ça cool en fait qu'ils aient fait ça. Euh, J'aurais bien aimé un, un nerf en point sur les, les boys de base par rapport au Snaga, pour qu'une comparaison entre aussi avec ces unités-là. Voilà, bon, en tout cas, euh, moi je suis pas inquiète, je pense que l'Orc va se réinventer, en plus l'Orc a des possibilités de secondaire assez faciles aussi. Voilà, je, je pense que ça se fera sans trop de problème. Maintenant, bah, effectivement, les, les listes un petit peu, euh, peu délives qu'on avait pu voir euh, se sont fait sacrément calmer. Donc nécessairement, ça va, euh, ça va impacter le jeu orc, c'est évident. Je vous propose qu'on continue euh, sur euh, l'Exenos. Et puis, bah, évidemment, on a aimé, donc on va parler Tyrannide, euh, bien <rire> qu'il n'y ait pas non plus euh, énormément de changements côté Tyrannide. Alors, en fait, il y a eu beaucoup de sel sur le Tyrannite parce qu'effectivement, le, le Stampede est très, très bon. Peut-être trop, d'ailleurs. Euh, mais en fait, c'était évident que... Je rappelle que le Stampede est sorti le, le 17 décembre, on tourne cette vidéo le 24 janvier. Ça fait un petit peu plus d'un mois que le, le, le supplément est sorti. C'est évident que ça n'allait pas être pris en compte. Euh, je ne me fais pas d'illusion, et c'est même plutôt un, un, un vœu pieux, en fait, que, que le, la, date, la data slate de février corrigera probablement les abus du Stampede. Donc en fait, pour avoir une lecture juste du Tyrannide, il faut imaginer un Tyrannide sans Stampede, donc un Tyrannide supplément Léviathan. Et en fait, quand on regarde ce, ce spectre-là, en fait, le changement est, est, est logique. En fait. on, a, on a un nerf léger des garde et j'entends des gens qui disent que ce n'est pas assez, mais en fait, c'est largement suffisant. Il euh, faut savoir que les bulles à base de Havgardes, euh, joué par 12 ou 18, ne prennent pas la table. Donc en fait, les secondaires étaient, étaient faits par quoi Par des Lictors qui fait pêcher l'adversaire pour faire des Scramblers et pour faire les engager sur tous les fronts. Ça, ça ne marche plus aujourd'hui. Donc déjà, rien que ça, euh, le, nerf, le nerf de la guerre à 5 points est presque anecdotique, certes, mais par contre le combo, la macro de jeu de cette liste est détruite. Donc nécessairement, le, le nerf pour moi, le plus gros nerf du, du CA sur le Ceranid, c'est cette... Euh, je, je me souviens que dans la, la top méta, euh, player méta tyrannide. Je, je parlais des avantages du tyrannide comme étant une facilité à scorer. Euh, bah aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Euh, en plus, on n'est pas aidé par le secondaire tyrannide qui est franchement pas terrible. Donc, on va se retrouver avec du tyrannide qui va galérer à faire du... devoir se reposer sur de la létalité. Et malheureusement, la létalité euh, moyenne du Tyrannid, hormis les Heif et encore les Heif aujourd'hui aujourd'hui... Quand vous affrontez des codex qui mettent des transhumans, des moins 1 à la touche, qui réduisent les dégâts de 1, c'est n'est plus la solution à tout. Donc, au regard de ça, on se rend compte que, que le tyrannide, euh, voilà, si en fait il faut vraiment exclure le stampede de cette analyse-là, sinon on n'a pas une analyse cohérente. Le nerf viendra en son temps, mais là c'était trop tôt. Donc là, en fait, on a une baisse de, de l'exocrine, qui est en fait logique. L'exocrine était très forte en début de version parce que tout simplement elle faisait des touches explosives sur du 6, du 5. Aujourd'hui, c'est plus possible, c'est sur du 6. Donc euh, nécessairement, l'unité a perdu environ 16% de létalité. Elle perd à peu près euh, un peu plus de 15% de, de son coup en points. C'est pas déconnant. Euh, le Tyrannofex est une unité intéressante, mais qui, qui pêche en fait par deux désavantages. Déjà une PA assez faible, le fait de rester stationnaire et un dommage détroit euh, Tout ça, mis mi bout à bout, fait que ça rend pas l'unité hyper sexy dans une logique dynamique. Et en fait, on se retrouve à jouer un peu une liste un peu attentive. Et c'est pas ça qui vous fait gagner. Donc c'est des unités qui sont pas hyper euh, méta en fin de compte. Mm -hmm. Et la Rospex, qui est, qui est devenue correcte avec le Stampede, mais euh, cf ce qu'on a dit au début. <rire> du coup, la Rospex perd 15 points également. C'est clairement pas un monstre qui était... Euh, qui était sexy sur le papier, même avec le Stampede, je ne trouve pas qu'il soit débile à, 160, à 155 points. Euh, parce que tout simplement, les trois monstres qu'on a cités ont une concurrence, euh, ont une concurrence dans, le, dans le codex, et notamment vis-à-vis -vis du Forge World. Donc en fait, qui baisse, c'est plutôt logique. Voilà. Euh, donc en fait, voilà pour le Tyrannid, il faut vraiment sortir de. Ok, le Tyrannid, top codex, c'est le Stampede. Mais là, en fait, ce n'est pas ce que le Game Workshop a corrigé. Ouais, ouais. En fait, le Gamershop a lissé euh, le supplément Léviathan, finalement. Ouais. Et, et au final, le lissage est plutôt désavantage au, au désavantage du Tyrannite, parce que le Guard qui est clairement la meilleure unité du jeu à l'époque du supplément Léviathan, bah, perd, prend son petit coup en point que j'estime légitime. En revanche, il évolue désormais dans une méta qui est moins favorable, et surtout, euh, le, le scoring Tyrannite qui était très aisé, bah, ne va plus du tout être très aisé, il va devenir au mieux normal, voire parfois un peu compliqué, donc, tout ça, mis bout à bout, ce n'est pas, pas un avantage pour le tyrannide et je, je, je pense que la, la data slate de février viendra euh, s'occuper de ouais, cette ouais. de Stampede. Voilà. Ouais, <rire> euh, on a fait le tour, tour. qu'est-ce qui nous reste comme faction Xeno de... Il reste le craft world très rapidement, euh, globalement, pas de gros changements, euh, quelques changements sur le, le, le véhicule soutien arlequin euh, qui, perd, euh, qui perd 10 points. On a également les, les supports, les armes de support euh, Craftworld qui augmentent un peu. C'était quand même de l'antichar euh, Horlos. On revient sur cet Orlos qui est un petit peu sanctionné. Maintenant, bon, de toute façon, le codex va arriver. Je pense qu'on peut passer assez rapidement dessus. Euh, ouais. Le calvaire des joueurs, euh, des joueurs Craftworld arrive bientôt. Euh, le calvaire des autres joueurs arrive. C'est ouais. euh... <rire> clair. Eh bien, on a fait le tour, je pense. Je crois qu'on a fait le tour, ouais. ouais on, on a fait, fait le tour. Je vais euh, vous donner le mot de la fin. Je vais commencer par toi, Napo. Comment toi, tu vois ce, ces, ces, coûts, ces changements de coups en point C'est bienvenu C'est cohérent Ça ne l'est pas, d'après toi, un petit peu, ton, ton avis bah, Pour être honnête, je pense que la plupart des changements sont assez justifiés, mais restent... Euh en des cas de, de nos attentes, on s'attendait peut-être à des nerfs un peu plus lourds, d'autres un petit peu plus légers, on s'attendait aussi à d'autres choses. Euh, là, au final, est-ce que, est que, est que nos attentes sont, sont satisfaites par ce CA en termes d'objectifs et en termes de, nouveau, de nouvelles missions, pourquoi pas, mais en termes de coups en point un petit peu moins, peut-être. Euh, ça reste que les, intéressant. Je, les deux, je pense qu'au final, il faut garder à l'esprit que les deux doivent être mis en perspective. L'un ne va pas sans l'autre. Je pense que... Ce réajustement de, de, de, de coups en points, c'est un réajustement numérique sur, euh, euh, sur une espèce de matrice de calcul. Et je pense que le réajustement des scénarios et des secondaires, euh, lui, va plus dans un sens de gameplay et, euh, et d'utilisation d'un codex. Donc je pense que les deux sont quand même à mettre en perspective. Et toi, Aimé, de ton côté moi, je trouve qu'il y a un problème, déjà, dans la structure de, de, de, ces, de, ces, changements, que ce soit la data slate ou le CA. Je trouve que le CA, à une échéance d'une fois par an, euh, devrait se concentrer sur euh, renouveler le jeu, c'est-à-dire refaire des scénarios, changer des secondaires, voilà, pour qu'on parte sur un nouveau cycle. Et je trouve que les, que partir sur des modifications de cours en point sur un document imprimé, peut-être deux mois à l'avance, nécessairement, il n'est pas à jour, en fait, quand il sort et je trouve que Gamershop devrait proposer des sortes de mises à jour du jeu au travers, euh, le, le, le chapter approuve sur les secondaires, le scénario, etc. et qui se concentre sur la data slate tous les trois mois pour mettre à jour justement euh, les coûts en point de manière gratuite et je trouve que ça serait mieux et plus adapté j'espère qu'ils vont tendre vers ça parce que là en fait on, on, se, on, se, on, se, on se bloque en fait, avec la, la version papier c'est à dire que la version papier a forcément un délai et en fait, clairement, il y a eu beaucoup de critiques qui disent que, que ce chapter approuve arrive six mois trop tard. C'est en partie vrai, mais en fait, c'est inhérent au système de production de, de celui-ci. Donc, je, je pense qu'il devrait vraiment tendre vers ça, un changement de, de, de jeu global une fois par an et des data slates pour corriger les, les « les, les, les abus », les armées trop fortes et les armées trop faibles au travers des, des data slates. Okay. vers ça et on ben que, que Games Workshop t'entende en tout cas euh, je vous remercie à tous les deux de votre intervention c'est très, encore une fois très très cool de vous avoir j'espère les amis que ce podcast vous a plu pensez à claquer du pouce bleu du com, du partage, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux tous les liens tous les liens d'ailleurs sont en description et je vous dis les amis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur Creative Wargame bonsoir à tous et ciao, ciao